Hey vous Vous en avez pas marre de jouer à ces jeux aussi vieux que le fromage au fond de votre frigo De vous entretuer en famille par amour de l'argent lors d'un Monopoly Ou encore de chercher dans le Larousse si le mot ou Akuto existe Eh bien faites de la place pour... Clandestin Génial Je me déplace à Dodo J'avance de 3 cases Oh non, je me prostitue encore Mais c'est du délire Tout est fait là-bas